Et yo les gars c'est Arman dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir une commande block sur minecraft Bon D'abord je crois pour avoir la commande block Il faut aller dans Le chat et commande Vous allez aller sur euh, Où il y a les euh, Pour euh, les iPhones Vers ici où il y a les points comme ça Là vous appuyez sur euh, non je crois que ça je me rappelle plus c'était quoi et là bon quand vous avez retrouvé ça vous mettrez give give et là vous mettez un arrobase A et là vous mettez commande Commande et là vous allez relier avec un comment s'appelle un tiré du bas et là vous mettrez bloc et là c'est si dit bien Bon, les gars, vous avez vu dans ma main, j'ai une commande bloc. Et voilà. Et aussi, vous pouvez mettre votre commande bloc et customiser. Vous pouvez le mettre en chaîne ou en répétition. Et je ferai aussi des, un tuto commande bloc. Et merci d'avoir regardé la vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Même si la vidéo n'a pas duré longtemps, quand même, ça me fait vraiment plaisir. Et. Bonne vidéo, et aussi les gars, likez et abonnez-vous, ça c'est pas obligé, c'est vous qui décidez, et bonne vidéo